Salut à tous, c'est SamCraft3 et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Aventure sur vie. Le premier épisode a sacrément buzzé et euh, franchement je vous en remercie parce que c'est. Euh, les aventures sur c'est ce que je préfère tourner. D'ailleurs il y a un petit cochon zombie. Euh JCraft vient de rejoindre mais il ne pourra pas vous je crois. Bon là il y a Il qui fait n'importe quoi. Il tu que je peux arrêter de faire n'importe quoi. Ok, bon alors déjà Il y a plein de choses qui ont changé, déjà j'ai mis Optifine Ah oui c'est la chose C'est la meilleure chose qui vont retenir, j'ai mis Optifine Et j'ai mis un texture pack euh, Regardez moi comment on a avancé Donc ici j'ai invité plein de gens Regardez scoreboard des morts, il y a des scoreboards Des morts et on a les points de vie dans les On a les points de vie dans les Dans les tables, franchement je te remercie Paris C'est Paris qui a fait ça, franchement grosse dédicace à toi, allez vous abonner à sa chaîne Allez vous abonner maintenant, maintenant, maintenant Ici il y a Stayers qui est en train de lui fabriquer une villa là qui est franchement euh, c'est moche et euh, voyez euh, la canne à sucre qui a totalement poussé, Il des trophées euh, ils se sont bien amusés, ils se sont bien éclatés hier euh, hier euh, c'était dimanche oui ils sont déjà full diams, euh, moi si je suis full diams, regardez moi je suis enchanté hein. ok il a même construit une petite euh, ville une petite, une petite maison pardon euh, Bon bah alors euh, c'est parti, bon qu'est ce que vous voulez faire DoFox je suis paumé dans ta mine, viens m'aider Ok, donc là, euh, vous voulez que je vous aide pour la maison Non. Bon allez, je vais vous aider, hein, parce que franchement, c'est dégueulasse tout ce bois qui est, qui est là. Euh, qui a eu l'idée Snow ne reviendra pas parce qu'il a cheaté, simplement. Ah, il a vapé Tiens, c'est une bonne phrase, ça. Ok, euh, à mon signal, tout le monde dit go, s'il vous plaît. Euh, bah comme ça, je synchronise la vue euh, avec le rec. Non Mon zizi s'est coupé d'un coup Quoi <rire> Ton zizi s'est coupé d'un coup C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu mon zizi s'est coupé d'un coup. En cryoche, suis... ouais, mais qu'est-ce qu La YouTube Money. <rire> Ça serait tellement. Et tu sais mes vidéos ne sont pas faites pour les enfants. En fait là il y a une vidéo là pour eux, qui parlait des, euh, des, euh, des conditions générales de YouTube. Et là ils, ils ont mis un nouveau truc. Est-ce que tes vidéos sont faites pour les enfants ou ne sont pas faites et bah là en fait mes vidéos ne sont pas faites pour aller euh, pour les enfants. Parce que si je les mets, elles sont. Si, si elles sont faites pour les enfants, et bah j'aurai plus de YouTube money, ni de commentaires, euh, ni. Et ils pourront pas l'enregistrer dans leur playlist à regarder plus tard. <rire> qu'en fait, mes vidéos, c'est des vidéos euh, mois 18. C'est où la songole déjà Ah ouais, ça fait déjà 17 minutes. Ah ça fait que 17 minutes qu'on rec C'est pas possible. Attendez, il est. Ah ouais, attendez, il est.. Les calves. Oh tiens, y a un village. Ah oh, oui, un village. Il wow, y a un très grand village là. Oh tiens, il y a un creeper. Wow. Yes, là j'arrive à nager et à garder la tête.